Il était une fois, deux petits lapins qui se nommaient Pif et Paf. Ils décidèrent d'aller au magasin acheter des œufs de Pâques. Mais ils tombèrent en chemin sur le vilain Gigi. Bon, ben, fin de l'histoire. Bonne nuit les petits